Salut salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler de protection hygiénique, plus particulièrement des culottes de règles lavables. Donc si vous n'avez pas vos règles, n'hésitez pas à rester avec nous pour en découvrir un peu plus sur cet univers passionnant. Alors avant de commencer, je voudrais préciser que là je vais vous partager un peu mes réflexions, mon expérience, mais bien sûr, chaque personne fait ce qu'elle veut de son corps et met les protections qui lui conviennent le mieux. Alors, comme pas mal de personnes... Euh, possédant un vagin. J'ai testé pas mal de protections hygiéniques pendant ma vie. Donc j'ai commencé comme pas mal de monde par les serviettes hygiéniques jetables et les tampons jetables aussi. Plus tard j'ai entendu parler des problèmes liés au choc toxique qui pouvait être causés par le tampon et aussi euh, tous les problèmes qui peuvent être liés au fait que euh, dans les protections classiques il y a énormément de produits chimiques pas très très bons pour cette partie là du corps qui sont mis dedans, et puis bien sûr d'un point de vue écologique ça produit énormément de déchets qui ne sont pas biodégradables. Comme pas mal de monde, j'ai découvert la cup ou la coupe menstruelle, et euh, c'était un peu le grand miracle, la révélation, donc réutilisable, donc moins de déchets, du coup aussi ça fait euh, un budget à l'achat qui est un petit peu plus élevé, mais euh, sur le long terme on, on s'y retrouve très très vite, et puis du même confort que les tampons finalement puisqu'on on ne la sent pas. Donc c'est ça que j'ai utilisé pendant plusieurs années, et c'est vrai que Passer l'excitation du début où euh, c'est nouveau et on a envie que tout fonctionne très bien, et eh ben après on se rend compte quand même qu'il y a quelques trucs qui sont un peu euh, compliqués à gérer. Par exemple, euh, si vous êtes dans des toilettes où il n'y a pas de robinet à l'intérieur des toilettes, là il faut utiliser des stratégies où vous prenez une petite bouteille, ou vous prenez euh, un verre pour avoir de l'eau, pour pouvoir la rincer, etc. Moi aussi, alors je ne sais pas si c'est la marque de make-up ou si je ne suis pas douée, mais quand je la plie et que euh, je la rentre euh, dans mon vagin, elle se déplie pas toujours automatiquement et donc euh, des fois tu galères plusieurs fois pour essayer de la mettre. Je crois que je ne suis pas tout à fait la seule dans ce cas-là, parce que j'ai déjà entendu d'autres personnes avoir le même problème. Donc ça ne vient peut-être pas que de moi. Et puis j'ai vu passer une étude qui disait que même si effectivement il y a vachement moins de produits chimiques dégueux dans la cup, enfin il n'y en a pas puisque c'est euh, dans un matériau qui est inerte pour le corps, et bien ça ne préserve quand même pas... Nécessairement des risques euh, du choc toxique. Donc là, je n'ai pas abandonné la cup, mais j'ai commencé à, à tester d'autres choses. Donc j'ai essayé les serviettes lavables. Alors euh, j'ai fait face à de grandes catastrophes. Il enfin, bon, y a pire dans la vie, mais le jour où j'ai voulu les porter en été avec une robe, euh, donc voilà ça, voilà, ça ressemble à ça. Donc tenue euh, juste grâce aux deux boutons en dessous la culotte. Et rien, puisque euh, j'avais une jupe et pas... Euh, C'est vrai que quand on porte un collant, par exemple, ou un, un pantalon serré, ça maintient encore plus euh, la, la serviette. Et donc, le jour où je l'ai portée avec une robe euh, sans collant, en marchant, euh, ma serviette hygiénique, elle a fait ça. Et euh, avec euh, donc euh, la culotte qui est là, bien sûr. Euh, et donc, euh, quand on est dans la rue comme ça, on se sent pas très très bien. Donc, on court euh, trouver des toilettes pour remédier à la situation, mais... Ça va un peu traumatiser de la serviette hygiénique. J'ai aussi entendu parler du flux libre instinctif. Alors pour moi, ce truc, c'est vraiment euh, le rêve. Genre, C'est l'idée qu'on gère ces règles de la même manière qu'on gère euh, une envie de pisser. Et donc, quand on va aux toilettes, on expulse aussi le sang euh, qu'on a dans le vagin. Il y a des méthodes euh, qui sont exposées sur Internet euh, où il faut se réhabituer à certaines sensations. Et donc, l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, on réhabitue son corps à gérer ça tout seul, sans aucune protection et qu'on n'y pense même plus. Donc ça, c'est vrai que ça m'a pas mal tenté. J'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus, lu des articles et j'ai essayé. Alors, au bout d'un moment, même assez rapidement, je dirais la troisième fois que j'ai essayé, j'ai eu des résultats quand même pas trop mauvais. Toujours en ayant quelques tâches, en réussissant à aller aux toilettes au bon moment et à sentir les bonnes sensations. Par contre, euh, je sais que ça, ça vient avec l'habitude, mais euh, si j'ai pas un accès aux toilettes toutes les heures, et ben c'est la catastrophe. Donc du coup, même si je continue un petit peu à m'entraîner là-dessus, il me faut quand même une protection pour gérer tout ça. Et donc là vient ma dernière grande révélation. Euh, j'ai vu une vidéo de Margot de la chaîne Vivre Avec. Si vous connaissez pas sa chaîne, euh, je vous invite vraiment à aller faire un tour dessus. Elle est vraiment top. Et donc elle, elle parlait de culotte de règles et elle explique tous les avantages en détail euh, qui sont liés à ça, notamment quand on a certains handicaps qui font que c'est plus compliqué de gérer les règles. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos si vous êtes intéressé pour voir vraiment euh, tout en détail. Moi, je vais aller assez rapidement sur les avantages que moi j'y trouve. L'idée, c'est que c'est une culotte normale avec une serviette hygiénique lavable intégrée, sauf que par euh, un miracle, la culotte est beaucoup moins épaisse que les serviettes hygiéniques, et qu'on euh, n'a pas les odeurs qu'on a avec les serviettes hygiéniques. Et comme c'est intégré à la culotte, enfin c'est cousu dessus, on n'a pas de problème de positionnement. Euh... Et pour moi, elle tient une journée entière, même euh, le jour le plus abondant. Sachant que moi j'ai un flux qui est quand même relativement petit, mais apparemment ça pourrait contenir aussi des, des flux plus abondants. Parce que c'est vrai que si on doit changer de culotte au milieu de la journée, c'est un petit peu chiant. Après, je sais qu'il y en a qui l'utilisent en complément de la cup, euh, justement quand il y a un flux trop abondant. Donc moi, celle que j'ai commandée, c'est celle de la marque Fempo. Et elles sont vraiment top. Pas d'odeur. Elles tiennent toute la journée, pour moi. Euh, elles sont très confortables. Mais c'est vrai que quand on fait une commande, ça fait un petit peu mal au porte-monnaie. Parce que la culotte, c'est 30 euros. Et moi, j'en ai pris 3. Après sur le long terme, faut voir combien de temps ça tient, mais quand on voit combien on met dans les protections hygiéniques jetables, c'est vrai qu'on euh, s'y retrouve aussi. Mais c'est un budget à sortir au début. Donc moi actuellement c'est ça que j'utilise et c'est vrai que pour être un petit peu plus confort euh, sur la gestion de mes règles, j'en prendrais bien deux, trois supplémentaires. Sauf que je suis un peu short niveau budget et que à côté de ça je sais coudre et ça m'intéresse de voir si je peux pas en faire moi-même. Donc j'ai décidé de faire un test et de voir si je pouvais pas en fabriquer moi-même. Et pour pouvoir partager cette expérience avec vous, j'ai décidé aussi de demander à des personnes de mon entourage de tester avec moi pour qu'on ait un peu différents retours, notamment de personnes qui ont des flux plus abondants. Donc en tout, on sera quatre testeuses. Pour ça, je me suis renseignée pas mal sur les différents tissus qui étaient utilisés dans la confection des serviettes hygiéniques lavables, des couches lavables. Et puis des culottes euh, de règles et j'ai décidé de tester trois tissus différents pour la partie absorbante j'ai calculé le coût de revient par culotte il est de moins de 5 euros en dehors du prix de la culotte de base mais comme moi j'ai pris des culottes que j'avais déjà j'ai pas eu à en racheter et 5 euros c'est en utilisant du tissu bio je vous mets en barre d'infos euh, ce que j'ai utilisé euh, après vous pouvez en trouver ailleurs euh. et le truc un peu chiant c'est que le prix il est pour euh, une quantité de tissu qui est grande comme ça et vous pouvez pas commander juste euh, ce format donc ce que je vous conseille c'est que si vous voulez tester mettez-vous à plusieurs, plusieurs personnes qui ont envie de tenter l'expérience pour euh, vous répartir le tissu sachant qu'avec tout ce qui est tissu éponge comme le coton ou le bambou vous pouvez aussi l'utiliser pour faire euh, des cotons démaquillants des lavables pour faire des lingettes réutilisables, enfin il y a tout un tas de, de choses que vous pouvez faire avec, qui vous coûteront bien moins cher que ceux achetés en magasin bio. Donc niveau tissu, j'ai pris une couche qui est euh, imperméable, donc euh, ça s'appelle du pull PUL, c'est le tissu qui est utilisé pour fabriquer les couches lavables, donc celui-là il est en coton bio de chez Bio Tissu. Pour la partie en contact euh, avec la vulve, j'ai pris euh, de la double gaz. Pareil, ça vient de chez Biotissu, Et c'est pour la partie absorbante que j'ai trois options. Donc la première, c'est la micro-éponge de coton. Donc voilà, c'est assez fin et c'est absorbant. Donc ça, c'est traditionnellement utilisé aussi euh, pour les couches lavables. Après, c'est vrai que donc, ce que j'ai vu avec mes recherches, c'est aussi que euh, la micro-éponge de bambou serait un peu plus absorbante et contrôlerait mieux les odeurs, serait hyper top en termes d'absorption de, des odeurs. D'ailleurs, c'est ce qu'ils mettent dans la Fempo. Mais le problème avec le bambou, c'est que euh, la culture de la plante est bio, mais le processus pour fabriquer un tissu à base de bambou, utilise plein de produits chimiques un peu cracra. Donc j'espère un petit peu que le coton conviendra aussi. Et celui-là, du coup, je ne l'ai pas acheté sur bio -tissu parce que, pour les raisons que je vous ai expliquées, ils ne vendent pas euh, de bambou, donc celui-là c'est sur Tiloudou que je l'ai que je l'ai acheté. L'avantage c'est que vous pouvez l'acheter des 30 cm alors que sur biotissus c'est à partir de 1 mètre. Et le dernier test que j'ai voulu faire c'est de prendre tout simplement une euh, serviette microfibre que j'avais acheté il y a un petit moment chez Decathlon dans l'idée de faire une version récup qui coûte vraiment pas grand-chose. Donc ça j'ai vu ça nulle part, c'était une idée que j'avais. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai fait des tests sur les culottes que j'ai fabriquées avec euh, une cup que j'ai remplie d'eau et euh, que j'ai versée sur les culottes que j'ai fabriquées, et sur la fempo aussi pour voir en termes d'absorption combien ça pouvait contenir. Et donc a priori ça peut contenir au moins la quantité de deux cups d'eau. Après l'eau et le sang c'est pas tout à fait la même texture, l'eau c'est hyper liquide, donc euh, bon c'est un peu à titre indicatif, c'était plus pour se rassurer que, que ça pouvait marcher. Voilà ce que ça donne. Vous avez une culotte toute simple et à l'intérieur, voilà. Euh, C'est très fin. Et du coup, je vous ai dit ça peut contenir deux cups d'eau. Donc, je vais les donner aux testeuses. Je pense qu'on va les tester au moins pendant deux cycles. Et donc, elles me transmettront leurs ressentis. Et puis moi, je, je testerai moi aussi de mon côté. Donc, on va regarder euh, au niveau des odeurs, comment ça se passe. Au niveau de la sensation de sec ou pas. Euh, dans la culotte, parce que c'est vrai que se sentir mouillé toute la journée, c'est pas l'idéal. Est-ce qu'on a l'impression de porter une culotte normale ou est-ce qu'on a l'impression d'avoir une couche Combien de temps elles arrivent à les porter avant que ça fuit Et puis voilà, tout un tas de ressentis, avantages, inconvénients par rapport aux autres protections qu'elles ont pu tester euh, jusque-là. Et si le test est concluant, d'ici deux mois, je vous ferai une vidéo déjà avec les résultats et euh, un tutoriel pour les fabriquer. Alors moi je les ai fait à la machine à coudre, mais le tutoriel je vous le ferai pour que ce soit possible de le faire à la main pour les personnes qui n'ont pas de machine à coudre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et on se retrouve dans deux mois pour les résultats, et très vite pour une prochaine vidéo.